L'objectif, c'est bien de créer un système universel dans lequel chaque euro cotisé par chaque Français produit le même effet. Ce qui est un élément de justice. Euh, mais je voulais revenir sur la question des points. Donc ça, c'est une partie effectivement essentielle du discours du gouvernement. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que cette affaire de un point donne à tous les mêmes droits. C'est une conception de la justice qui, est en fait, qui a en fait des résultats très injustes. En particulier parce qu'il s'agit de tenir compte de l'ensemble de la carrière des salariés, alors que les systèmes actuels définissent le niveau de retraite en fonction des 25 meilleures années pour les salariés du privé et des six derniers mois pour les salariés du public. Tenir compte de l'ensemble de, de la carrière et donner le même poids à ce qui s'est passé à 25 ans que ce qui s'est passé à 60 ans euh, pour calculer le niveau de la retraite finale, ça aboutit à la situation suivante. Vous avez un euh, fils de bonne famille, euh, bon élève, euh, qui est allé dans le privé, qui a eu son bac à 17 ans avec un an d'avance, euh, qui ensuite fait une grande école et qui sort à 22 ans euh, et qui tout de suite trouve un CDI à temps plein, euh, bien payé, etc. et qui euh, n'a aucun accident de carrière pendant toute sa carrière et qui termine à 65 ans avec un, un revenu bon, qui, qui reste en dessous du seuil maximum fixé pour la, la retraite par point. Donc c'est 120 000 euros par an hein, aujourd'hui, qui est prévu euh, mais enfin qui est très confortable et euh, lui il aura une très bonne retraite avec ça parce qu'il a toujours bien gagné sa vie tout le temps euh, vous avez euh, son collègue qui a le, le même âge qui part en même temps que lui à la retraite qui a eu le même salaire entre 50 et 65 ans euh, qui, a, qui a fait une carrière finalement assez bien, mais qui a commencé par avoir son bac à 19 ans parce qu'il n'était pas fils de bonne famille ou il était un peu dissipé, etc. Il a redoublé. Qui allait ensuite en fac et qui était mal orienté, qui a dû recommencer son truc au bout de deux ans, etc. Moyennant quoi, il a, il a travaillé l'été, etc. Mais il a commencé à bosser pour de vrai à 25 ans. Euh, il a commencé par galérer, euh, parce qu'il sortait de fac et tout, euh, en CDD, euh, travail précaire pendant une dizaine d'années. 35 ans, il commence à trouver sa voie, il est doué, il est, il est bosseur, il finit à 50 ans par avoir le même salaire que l'autre, et de 50 à 65 ans, ils ont le même salaire. Euh, simplement, au niveau de la retraite, on lui fera payer plein pot, euh, Ces dix années de galère euh, de début, parce qu'il aura moins de points. Il aura eu moins de points tout au début. Euh, donc c'est un système qui favorise en fait euh, ceux qui euh, sont bien partis dans, dans, dans la vie euh, de travail. Et c'est en fait, ça aboutit en fait à une situation très injuste. Donc des gens qui avaient les mêmes niveaux de revenus euh, sur toute leur fin de carrière ont des niveaux de retraite très différents au bout du compte. Euh, c'est, si vous voulez, la fonction sociale de la retraite. Euh, c'est de donner un revenu de remplacement aux gens euh, qui soit en relation, c'est pour ça que c'est aussi inégalité hein, ça reste euh, en relation, euh, avec les revenus qui touchaient en fin de carrière ou pendant leurs meilleures années. C'était la logique du système actuel. C'est une logique que met à bas le système par points euh, qui fait payer aux gens toutes les bêtises, enfin tous les, les mauvais coups qu'ils ont pu recevoir euh, tout au long de leur carrière, mais en particulier en début de carrière.